Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un aliment santé et surtout de la façon dont vous pouvez le consommer pour que ça ne vous coûte pas trop cher. C'est un aliment qui fait vraiment beaucoup de bien. Je vous expliquerai dans cette vidéo tous ses bienfaits, je les décrirai précisément et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai la recette pour le consommer sans qu'il vous coûte trop cher. J'en profite pour vous dire que si jamais il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, je me ferai vraiment un plaisir de les aborder. N'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire dans la vidéo et dans une prochaine vidéo, on en parle, c'est avec grand plaisir. Cet aliment santé dont j'aimerais vous parler, c'est le poisson. Le poisson, c'est un très bon aliment et pour plusieurs raisons. D'une part, c'est très riche en protéines. On entend souvent qu'il faut en manger, alors c'est vrai. Euh, vous trouvez des protéines, souvent on parle dans la viande, mais l'avantage du poisson, c'est que les protéines sont d'aussi bonne qualité, hein, il contient vraiment tous les acides aminés essentiels, à un truc près, c'est que le poisson contient beaucoup moins de toxines que la viande. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça veut dire qu'il y a moins de déchets qui vont être véhiculés dans votre organisme après la consommation de poisson plutôt que de viande. Donc premier intérêt du poisson, vraiment riche en acides aminés, riche en protéines, donc très bon pour tout ce qui est euh, musculaire, prise de masse euh, grasse et également pour le fonctionnement de notre organisme. Le poisson a d'autres avantages, d'autres bienfaits, c'est pour ça qu'il faut le consommer. Le poisson est très riche en minéraux. Alors on entend souvent parler du phosphore, qui est bon pour la mémoire, c'est vrai, euh, mais il n'y a pas que ça. Le poisson contient du fer donc qui est très bon pour le transport de, des globules rouges dans le sang et donc pour l'oxygénation du sang. Il contient aussi beaucoup de zinc qui est excellent également comme le fer pour le transport de l'oxygène dans le sang, mais aussi pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire, ce qui est très important pour rester en bonne santé face à tous les virus, bactéries et autres qui peuvent circuler. Euh, il est riche en magnésium aussi. Le magnésium, on sait que c'est un excellent anti-stress naturel et il permet également un bon fonctionnement de nos muscles. Alors je ne vais pas vous réciter tous les minéraux que contient le poisson, mais il en contient beaucoup. Donc il est vraiment essentiel d'en consommer. C'est un très bon aliment. Et j'en profite parce que ça intéresse plus d'une personne euh, pour vous préciser que le poisson ne fait pas grossir. Donc il a plein de minéraux, plein d'atouts santé et en plus il est bon pour votre ligne. Deuxième intérêt de consommer du poisson, il est très riche en oméga 3. Les oméga 3, vous en avez certainement entendu parler, ce sont de bons acides gras essentiels, alors essentiels parce que le corps ne les fabrique pas, ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on aille l'épuiser dans notre alimentation. Les oméga 3 sont très riches en bons gras et ils font du bien pour notre système cardiovasculaire, donc pour avoir un cœur en bonne santé, il est essentiel de consommer des oméga 3. Autre bienfait de l'oméga 3 est il a une action anti-inflammatoire, ce qui est très précieux parce qu'aujourd'hui, de nombreux troubles sont dus à une inflammation, une acidité trop importante de notre corps, de notre organisme. Et donc, consommer des aliments anti-inflammatoires, donc qui contiennent des oméga-3, est vraiment devenu essentiel aujourd'hui dans notre société. Il faut savoir que dans les acides gras, il faut un équilibre entre oméga-6 et oméga-3. Et on a tendance à consommer beaucoup trop d'oméga-6. Donc quand vous avez l'occasion de consommer des oméga-3, il faut vraiment ne pas vous en priver. Il est important de vous préciser que si on a le choix, il vaut mieux consommer de petits poissons plutôt que de gros poissons. Euh, vous entendez certainement parler de pollution de la mer. Malheureusement, c'est une réalité. Euh, et il faut savoir que les poissons ont tendance à être assez chargés en métaux lourds pas très bon pour la santé. Donc l'avantage, c'est que quand vous consommez un petit poisson, il n'est pas comme le gros au bout de la chaîne alimentaire, qui lui, le gros, comme les thons, par exemple, va consommer tous les petits poissons. Le petit poisson, lui, s'il contient quelques métaux lourds, il en contient très très peu. Et par rapport à tous les bienfaits qu'il peut vous apporter, tous les minéraux importants et essentiels dont nous venons de parler, euh, il est vraiment important de consommer du poisson. Le ratio bénéfice-risque est sans conteste à l'avantage de la consommation du poisson. Vous faites plus de bien que de mal en consommant du poisson, ça c'est indéniable. Alors maintenant que nous avons parlé de tous les bénéfices du poisson, de sa consommation qui est vraiment recommandée. parlons un peu de notre portefeuille, parce que c'est pas négligeable, surtout euh, ces temps-ci. Et euh, comment consommer du poisson sans que ça nous coûte trop cher Une façon toute simple d'acheter du petit poisson que vous allez faire en soupe euh, pourquoi d'une part parce que le petit poisson que vous achetez comme ça au kilo pour la soupe va vous coûter moins cher qu'un poisson portion que vous ferez au four par exemple mais aussi parce que euh, ben, en consommant en soupe votre poisson euh, vous allez nécessiter moins de poisson pour euh, faire votre soupe que ce que vous auriez pour besoin pour remplir toute votre assiette d'où l'intérêt un des intérêts en tout cas, pour votre portefeuille de consommer de la soupe de poisson. Autre avantage de la soupe de poisson, à présent qu'on a parlé de l'intérêt pour votre portefeuille, qu'on a parlé de l'intérêt des petits poissons par rapport au gros, le troisième avantage c'est que ça vous fait consommer de l'eau. Et vous le savez, on le dit souvent, il est important de boire, d'une part pour bien s'hydrater, pour hydrater nos cellules, notre organisme. Il faut savoir que à peu près 70% de notre corps est composé d'eau, c'est énorme. Mais autre avantage de s'hydrater, c'est aussi le fait que les reins ont besoin d'eau pour fonctionner. Et vous savez, les reins sont un organe très important dans l'élimination de nos déchets. Donc si on ne boit pas suffisamment d'eau, si on ne consomme pas d'eau, les reins ne fonctionnent pas correctement et ils n'éliminent pas les toxines de notre organisme. Donc voilà tous les avantages de consommer de la soupe de poisson. Comme promis à présent, comment préparer une bonne soupe de poisson alors, vous achetez 1 kg de poisson de roche ou de chalut, en tout cas des petits poissons exprès pour la soupe. Au fond de votre casserole, vous commencez par mettre un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de tomate fraîche, un peu de concentré aussi si vous voulez. Et vous faites revenir tout ça. Alors certains le font à l'huile d'olive. Moi, je préfère le faire avec un fond d'eau, mais bon, je vous laisse libre si vous voulez mettre un petit peu d'huile d'olive, pas trop. Vous faites revenir tout ça. Une fois que c'est un petit peu fondu, vous rajoutez vos petits poissons entiers. Vous ne les videz pas, vous n'enlevez pas la tête, vous n'enlevez pas les arêtes. Vous mettez vos petits poissons sur ce petit lit d'oignons, d'ail et de tomates, et vous couvrez d'eau. Et là, vous laissez bouillir jusqu'à ce que vous voyez que les poissons sont cuits. En général, on s'en aperçoit parce que la peau commence à se retirer très facilement. Sachant que ce sont des petits poissons, ça va aller relativement vite. Une fois que vos poissons sont cuits, vous allez les passer euh, à la moulinette, hein, tout simplement, vous allez les mixer. En fait, si vous avez un robot, c'est encore mieux. Entier aussi, cest n'enlevez pas la tête, n'enlevez pas les arêtes, c'est ce qui donne du goût. Vous mixez tout. Une fois que c'est bien mixé, vous allez vous rendre compte qu'il risque de rester des petites traces d'arêtes, quelque chose d'un peu épais. Vous finissez au chinois pour bien avoir une soupe bien lisse, bien onctueuse. Bien entendu, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que vous pouvez commencer par mixer en enlevant un petit peu d'eau. Il vaut mieux rajouter l'eau au fur et à mesure selon la consistance souhaitée. Il y en a qui aiment la soupe un peu épaisse d'autres qui la préfèrent liquide, donc il vaut mieux commencer par moins d'eau et en rajouter si nécessaire, vous serez toujours à temps de le faire. Donc voilà, une fois que votre soupe est prête, vous pouvez faire des petits croutons de pain de grillé. Traditionnellement, on met de la rouille, si vous en mettez, allez-y doucement, c'est un peu gras, mais bon, il faut bien se faire plaisir de temps en temps, et ben, régalez-vous tout simplement. Ah, le petit plus que j'ai oublié, lorsque votre soupe est prête, vous rajoutez un tout petit peu de safran, ou moins cher quand même du spigol et ça, ça va donner une petite touche un peu euh, épicée à votre soupe de poisson et là vraiment vous allez vous régaler. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me faire part de vos conseils, de vos recommandations concernant des titres de vidéos, des sujets à aborder dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup, et vous, ça vous permet d'être informé dès que les nouvelles publications sont disponibles. J'en profite pour vous préciser, si vous vous abonnez à ma chaîne, envoyez-moi un petit email, comme ça je pourrai vous adresser mon e-book gratuit, Les Essentiels du Bien-être, 40 pages de conseils pour vraiment vous sentir au top de votre forme physique, morale et émotionnelle, je me ferai un plaisir de vous l'adresser. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous